le mystère du fantôme d'Elbron. Je commence cette nouvelle vidéo par une citation d'Albert Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. C'est une chaîne, ici, de développement personnel à la base. Donc tu es peut-être un peu surpris ou surprise que aujourd'hui on traite d'une affaire criminelle. On parle d'amélioration de soi, de spiritualité, euh, d'épistémologie aussi. Et là, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler d'une affaire criminelle Eh bien... Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu comprendras pourquoi. Je te donnerai une explication très poussée, et surtout, au-delà de l'explication, je te donnerai des éléments concrets pour que tu puisses appliquer cette affaire criminelle qui a éclaté il y a quelques années dans ta propre vie, pour que tu puisses en tirer quelque chose d'applicable et de concret dans ta propre vie. La deuxième raison pour laquelle j'aimerais t'inviter à rester jusqu'au bout, euh, ben c'est pour tester euh, si tu n'as jamais entendu parler de cette affaire criminelle tester ta capacité à élucider un mystère Est-ce qu'avec les éléments que je vais te donner, qui vont être quand même assez, euh, assez peu détaillés, euh, est-ce que tu vas avoir une idée de la solution, euh, de l'issue de, voilà, de, de ce mystère Ça peut être une bonne idée de voir ce qui te vient, et si tu arrives à trouver avant la fin, avant que je te le dévoile. Pour situer l'affaire criminelle dont on va parler, donc l'affaire du fantôme d'Elbron se passe en Allemagne, en grande partie en tout cas. En 2007... Cette affaire est relancée. Je vais commencer par cet événement. Sur une, euh, un parking, il y a une voiture de police, une BMW, où il y a deux personnes à l'intérieur, une femme et un homme. La femme, donc une policière, ce sont deux policiers, la femme a été tuée d'une balle dans la tête. Son collègue, lui, est découvert inconscient. Et il va être amené, évidemment, à l'hôpital en hélicoptère, et il va être sauvé. Il va, une fois qu'il sera rétabli, euh, expliquer qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'intéressant qui va se produire pendant l'enquête. La police scientifique, donc tu connais certainement les experts, la police scientifique va découvrir dans la voiture de la salive. Et cette salive contient de l'ADN. C'est ça qui intéresse la police scientifique. Cet ADN, la particularité, c'est qu'il l'est déjà dans leur base de données. Le problème, c'est que la femme, puisqu'il s'agit de l'ADN d'une femme, l'ADN en question appartient à une femme qui a été euh, relevé, c cette, ce même ADN a été relevé sur plusieurs scènes de crime depuis des années. Ça a commencé en 93, donc il y a très longtemps en arrière. Il y a eu une période où il n'y a rien eu, comme si cette fameuse tueuse en série s'était arrêtée. Et puis il y a eu des nouveaux cas, un peu partout, avec des décès, des crimes terribles, où à chaque fois, on a découvert sur la scène de crime, dans plus, plusieurs lieux différents, plusieurs régions différentes en Allemagne, et même en Autriche, on a relevé l'ADN de cette femme. Cette femme a été très rapidement appelée le fantôme d'Elbron. Elbron, Elbron c'est la ville où, en 2007, la femme policière a été exécutée. Évidemment, ça a provoqué un ras-de-marée émotionnel, parce que cette femme était jeune. Et c'était une femme. Et elle a été abattue de sang-froid. Donc évidemment, l'opinion publique, tout le monde a été touché, profondément touché, par ce crime. Et il y a eu un intérêt important pour, pour cette affaire. Alors du coup, la police, bah forcément, met les moyens et essaye de comprendre euh, ce qui s'est passé. Il y a cet ADN. Et cet ADN, comme je le disais, est trouvé sur d'autres scènes de crime. Le problème je te fais une version accélérée, une version raccourcie, évidemment. Le problème, c'est que cet ADN ne colle pas toujours avec les témoignages qui sont faits. Les éléments et les preuves scientifiques de la présence de cette femme mystère, de ce fantôme d'Elbron, comme on l'appelle, ne collent pas avec les témoignages qu'on peut retrouver par ailleurs. Certaines personnes disent voilà, il y a eu une agression, c'était un homme, un homme athlétique. Et on se rend compte quand même qu'il y a l'ADN de cette femme, la femme fantôme, la femme mystérieuse. Dans un cabanon, sur un, une autre scène de crime, on découvre sur un biscuit l'ADN de cette femme. Évidemment, ça rend fou les policiers, la police scientifique, et évidemment, ça monte dans les instances politiques pour préoccuper tout le monde, au final. Tout le monde veut réussir à mettre la main sur cette femme, cette femme qui tue son mobile est rapidement identifié. On se rend compte, comme il y a une scène de crime où de l'argent a été dérobé, où il y a même des cambriolages où on découvre cet ADN, qu'en eh qu en fait, le mobile, c'est l'argent. On se rend compte qu'en fait, euh, son profil euh, est plus ou moins constitué. C'est une héroïnomane. C'est-à-dire que cette femme fantôme est accro à la drogue. Voilà les, les hypothèses qui commencent à être faites, les théories qui sont faites pour réussir à découvrir qui est le fantôme d'Elbron Qui est cette femme sans visage, comme on l'appelle aussi Et donc, l'enquête continue. Et on se rend compte qu'il y a euh, bah, des éléments hyper troublants. Euh, on découvre euh, cet ADN sur une tasse de café. Et euh, on la découvre dans une région du pays, puis dans une autre. Et en fait, ça commence un peu à faire poser question aux enquêteurs. Parce qu'il y a un décalage entre les témoignages, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a un vrai décalage entre les témoignages et ce qui se produit. La découverte à chaque fois de l'ADN de cette femme fantôme. Il y a notamment un cas où il y a une bagarre entre hommes. Et pour résoudre ce problème de bagarre, on demande à la, scientif à la police scientifique de faire des analyses. Et là encore, au plus grand dame de, des policiers, il y a des traces de cette femme fantôme. Alors que... Bah là, il n'y a plus vraiment de logique. Comment est-ce que cette femme fantôme pourrait être sur cette scène de crime Alors que là, communément, tout le monde s'accorde à dire que c'était une bagarre et il n'y avait que des hommes. Il y a même l'idée selon laquelle cette femme fantôme est un homme, un hermaphrodite, qu'elle a au niveau chromosomique une anomalie ou qu'il y a quelque chose de spécifique qui fait que l'ADN qui, qui, qui, qui est prélevé... Euh, et celui d'une femme, alors qu'en vérité, ça serait un homme. Et puis ça ferait écho à, à cette euh, affaire précédente dans laquelle euh, le, le témoin a annoncé qu'il avait été agressé par un homme athlétique d'une vingtaine ou trentaine d'années, alors qu'au final, on avait découvert, encore une fois, l'ADN de cette femme. Donc il commence à y avoir tout un tas d'hypothèses, de théories, pour essayer de résoudre ce grand mystère, celui du fantôme d'Elbron. Tout le monde est agité. Et on découvre même, cette affaire a même traversé le pays, donc bon l'Autriche, l'Allemagne, l'Autriche, la France. Il y a même des traces qui sont découvertes en France, des traces de cette femme. Donc on se dit que c'est une tueuse en série, qu'elle qu voyage beaucoup. On commence vraiment à avoir l'idée voilà de son profil, de qui c'est, qui est-ce qu'on recherche elle est droguée, elle est accro à la drogue, elle a un mode opératoire où elle est capable d'étrangler, puis de tuer avec un pistolet, puis elle change de calibre, et puis des fois elle fait juste des agressions. Tout cela est très confus. En fait, je vais aller relativement droit au but, et c'est maintenant que je te demande, est-ce que tu as une idée Est-ce que tu es capable de penser en dehors de la boîte Parce que c'est ce dont il est question aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de penser en dehors des clous traditionnels il y a un élément important. À un moment, un policier autrichien, si je ne dis pas de bêtises, évidemment, un policier autrichien commence à émettre l'hypothèse qu'il y a peut-être un problème de contamination des instruments au moment de l'enquête, au moment de l'investigation, au moment où il y a des prélèvements d'ADN sur la scène de crime. Cette hypothèse est aussitôt rejetée par le grand grand manitou de la police scientifique, un Allemand, donc, qui dit que c'est impossible, que la procédure est respectée, qu'il n'y a aucune raison, etc. Il rejette ça en bloc. Et puis évidemment, on peut se mettre à sa place. Ça fait des années que le mystère court. C'est toujours un peu le cas quand il y a une affaire criminelle. Les gens parlent et les gens critiquent. On critique l'intelligence de la police. Elle est incapable de résoudre le problème. Elle est incapable de résoudre l'enquête. Alors que c'est son métier. Ils sont payés pour ça. Donc évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion d'ego. Dans toutes les institutions humaines, que ça soit des églises, que ça soit des administrations politiques, etc., la police, il y a des hommes, il y a des égaux. Et quand je dis hommes, c'est avec un H majuscule. Des hommes, des femmes, évidemment. Il y a des humains, et ces humains ont un ego. ils ont une fierté. Ils ont parfois des idées, des préconceptions, des croyances, des choses à défendre. Quand on attaque la fierté d'un homme, il a tendance à, à se défendre. Quand on s'attaque à une théorie qui est défendue par quelqu'un, là encore, s'il y croit très fort, il va avoir envie de se défendre. Le mystère, donc euh, je vais te dévoiler ce qu'il en est, le mystère du fantôme d'Elbron est finalement assez simple, et même assez drôle. Évidemment, c'est une affaire criminelle. Il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont été découvertes avec des balles dans la peau, des gens qui ont été étranglés, etc. Je te passe les, les, les détails les plus morbides, mais... En réalité, ce qui s'est réellement passé et la raison pour laquelle la police scientifique de plusieurs pays trouvait l'ADN de cette femme mystère sur les scènes de crime, c'est parce que les bâtonnets qui servaient à prélever euh, l'ADN sur les scènes de crime étaient contaminés par une employée. Une employée qui travaillait pour la société qui fournissait les, bâton les bâtonnets de prélèvement. Ça... C'est un twist énorme. Il y a un livre qui a été écrit sur cette affaire. Il y a un podcast et même une vidéo YouTube euh, de Christophe Ondelat qui explique, euh, détail, euh, enfin voilà, qui détaille de manière très précise euh, l'affaire du fantôme Delbrun que je te recommande si jamais euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui t'intrigue. Mais voilà la chute. En réalité, bah, ce n'est pas qu'il y avait une femme fantôme ou une tueuse en série qui passait d'un pays à un autre, et d'un mode opératoire à un autre, et puis... Non, la réalité, c'est que les outils qui servaient à prélever étaient contaminés. Il y avait des traces de cette femme, une employée, on ne peut plus, normale, qui avait contaminé un lot de bâtonnets. Et ces bâtonnets, en plus, c'était des lots périmés, et normalement, ils n'auraient pas dû être utilisés. Mais la police scientifique, donc, les utilisait. Voilà pourquoi, quand on utilise un bâtonnet, un instrument contaminé, corrompu, ben forcément, le résultat qu'on va obtenir le sera aussi. Alors, maintenant que je t'ai révélé le mystère, pourquoi est-ce que je te parle de l'affaire du fantôme d'Elbron sur une chaîne de développement personnel Peut-être que tu as déjà une idée. À de nombreuses reprises, un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai dit « pense en dehors de la boîte ». Et j'ai cité cette citation d'Einstein, « résoudre un problème euh, avec un mode de pensée qui n'est pas celui qu'il a généré ». Penser en dehors de, le, de la boîte, c'est avoir une réflexion, une pensée, on pourrait dire, systémique. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter à une vision, à un paradigme, à une certaine logique, une certaine manière d'aborder le problème, il faut savoir éclater tout ça et ouvrir son esprit. Bien sûr, quand on parle d'ouvrir son esprit, comment ne pas penser au sketch des inconnus, avec cette idée d'ouverture d'esprit, de secte, de se laisser embringuer dans n'importe quelle croyance farfelue mais quand je parle d'ouvrir son esprit, c'est simplement d'ouvrir son esprit et son imagination. laisser la possibilité à son imagination de s'étendre. C'est une question que j'aimerais te poser. Où se trouvent les limites de ton imagination Est-ce qu'il y a des limites matérielles à ton imagination Si tu investigues un petit peu ton expérience subjective de la réalité, c'est un terme que j'aborde souvent sur la chaîne, bah, tu te rendras compte ou tu t'es peut-être déjà rendu compte que ton imagination n'avait pas réellement de limites physiques et matérielles. Tu pourrais croire que euh, bah, c'est ton cerveau qui produit ton imagination et que du coup, tu es quand même limité euh, comme si ton cerveau était un, comme un super ordinateur intelligent. Hein, c'est souvent comme ça qu'on peut le percevoir et que ça serait la limite possible de ton imagination. La réalité, c'est que ton imagination euh, n'a pas de limite. En réalité, il n'y a pas de limite à ton imagination. Les seules limites réelles s'imposent à ton imagination sont celles de tes croyances et des paradigmes avec lesquels tu abordes des problèmes le paradigme encore une vidéo un épisode important sur cette chaîne youtube que je te recommande de visionner comment fonctionne un paradigme qu'est ce que c'est évidemment euh, euh, l'application qu'on peut faire avec le développement personnel ben, c'est assez rapide et puis la spiritualité également quand on a une vision prédéfinie du monde, et qu'on s'attend à obtenir quelque chose, c'est ce qu'on obtient. Dans le cas précis de cette affaire criminelle, les gens étaient convaincus qu'il y avait une tueuse en série. C'est ce qu'on recherchait. À aucun moment, en tout cas, ça a mis très longtemps avant que finalement il y ait des incohérences, et qu'on commence à remettre en cause le système de base, qu'on remette en cause la méthode. Sur ma vidéo « Science et paranormal qui croire », j'adresse aussi ce problème. Et si la méthode scientifique n'était pas la bonne pour investiguer le paranormal, par exemple Et si, dans cette affaire criminelle, bah, ce n'était pas la méthode qui avait corrompu les résultats C'est ce qu'on a découvert. Avoir une capacité à garder son esprit ouvert, à à imaginer, à penser en dehors des sentiers battus, c'est une qualité très rare de nos jours. Et c'est celle qu'il faut que tu apprennes, à mon sens, à développer. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement développée chez moi. Depuis que je travaille sur mon développement personnel, depuis que je suis engagé sur un cheminement qui est celui de chercher une vérité, de chercher une forme d'absolu dans mon expérience humaine, et eh ben, effectivement, euh, il y a des paradigmes qui sont tombés. Il y a des croyances qui ont été fracassées et des croyances qui étaient pourtant très, très justes, très rationnelles, qui semblaient euh, tout à fait convenables, un peu comme dans l'affaire du fantôme d'Elbron. C'était tout à fait cohérent d'imaginer qu'il y avait une femme, une tueuse en série euh, qui commettait tous ces crimes un peu partout pour de l'argent parce qu'elle était droguée. tu vois on a, on a rempli les vides, on a rempli les vides avec de la narration. Aussi, petit point sur ce policier allemand, le responsable de la police scientifique, qui a défendu une position, on l'a mis face à une hypothèse contradictoire, et il a simplement fermé la porte. Non, ça n'est pas possible. Comme on se trouve dans une expérience subjective, et puis que notre ego, notre fierté, le regard des autres, etc., est extrêmement important pour nous. L'être humain est un être social, c'est un être qui vit en, en communauté. Donc le regard de la communauté sur soi, c'est important, ça a du poids. En tout cas, ça peut nous pousser à, à prendre certaines décisions, à adopter certains comportements, et même à adopter certaines croyances dites populaires ou consensuelles. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à croire la même chose, à penser la même chose. Et si tu développais ta capacité à penser en dehors de la boîte le risque que tu vas prendre si tu t'engages de manière sincère et authentique sur ce cheminement, c'est que tu risques de te rendre compte qu'il y aura de plus en plus un décalage avec la société et toi. Mais euh, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Euh, il y a dans cette expérience humaine des choses à découvrir, des réalités à découvrir qui dépassent aujourd'hui tout ce que tu peux imaginer. Et encore, je sens bien dans ma propre expérience que je ne suis pas au bout de mes surprises. Mais quand je vois le parcours qui est le mien, les prises de conscience successives et les effondrements de paradigmes, j'ai envie de t'inviter à penser en dehors de la boîte. À ne pas adopter forcément, de prime abord, la solution la plus évidente. Évidemment, tu connais peut-être le principe du rasoir d'Ockham. Ockham était un franciscain, donc un religieux, mais scientifique, et il expliquait qu'il était... Plutôt judicieux de se tourner en premier vers l'explication la plus plausible, la plus simple. C'est le principe du rasoir d'Occam. C'est une bonne chose, c'est une bonne idée. C'est souvent utilisé par les sceptiques, les scientifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'autoriser à penser et à imaginer différemment. Donc euh, c'est l'invitation que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc c'est la fin de cet épisode. Ce que je t'invite à faire, c'est à regarder mes autres vidéos si tu ne l'as pas déjà fait. Notamment, qu'est-ce qu'un paradigme Comment ça fonctionne Quel est le danger de vivre dans un paradigme fermé Un peu comme ce chef de la police scientifique qui était totalement fermé à l'idée qu'il puisse y avoir une contamination des, des instruments de, de mesure, de ces bâtonnets qui contenaient l'ADN de l'employé. Ce fameux fantôme d'Elbron était en fait une employée. Une employée qui avait contaminé par mégarde un lot de bâtonnets. Donc, qu'est-ce qu'un paradigme Je t'invite à la regarder. « Science et paranormal, qui croire ?» Très très très bonne vidéo sur les critiques et les limites de la méthode scientifique. On le voit dans l'exemple que j'ai donné dans cette affaire criminelle. La méthode scientifique est imparfaite. Évidemment, au bout d'un moment, on a fini par, pardon, par découvrir la vérité. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, et il a fallu que des gens aillent à contre-courant du consensus. Il a fallu que des gens s'opposent à la pensée la plus populaire, à la croyance la plus populaire sur l'affaire. On imaginait tout un tas de choses sur cette, cette femme. La réalité était tout autre. Et s'il y avait dans ta réalité aujourd'hui quelque chose qui t'échappait, des mystères auxquels tu pourrais... En tout cas, dans lesquels tu pourrais t'engager à tenter d'y répondre. Le premier mystère, c'est celui de la conscience humaine. Pourquoi tu existes Pourquoi ça a lieu à travers toi Y a-t-il une vie après la mort Est-ce que la notion de Dieu existe Est-ce que les religions, aussi éclatées soient-elles, peuvent-elles contenir une part de vérité Est-ce que les sectes peuvent contenir une part de vérité Est-ce que la spiritualité, c'est du pipeau ou ça peut être un peu cohérent En tout cas, il faut, il faut voir ce, ce, ce qu'on entend par spiritualité. C'est aussi une vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Est-ce que toutes les personnes qui relatent des événements paranormaux sont juste des illuminés, des tarés Tous les gens qui témoignent être sortis de leur corps, avoir fait des expériences de mort imminente, est-ce que ce sont juste des personnes qui s'illusionnent C'est pas moi qui vais répondre à, à ces questions aujourd'hui, mais en tout cas j'aimerais que tu contemples ces, ces idées, ces notions. Abonne-toi si ce c'est pas déjà fait, like la vidéo, mets un commentaire, j'espère que la manière dont j'ai raconté cette histoire j'ai passé de nombreux détails, etc. Mais j'espère que ça t'a plu. Dis-le-moi, échangeons dans les, dans les commentaires. Et puis, dans la description de cette vidéo, je vais te mettre à une liste des livres que j'ai écrits. Sache, il y a des livres de développement personnel, sur la méditation, l'amélioration de soi. Un d'ailleurs de mes livres se trouve en librairie. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à, à côté de chez toi. Il y a un roman aussi, c'est ce que je voulais dire. Il y a un roman d'humour, d'action, d'aventure, qui se passe en Thaïlande. J'ai vécu en Thaïlande pendant plus de deux ans et donc j'ai écrit un roman avec un, un jeune homme qui débarque là-bas et il commence à... <rire> j'ai pas envie de spoiler, mais il se passe des choses assez terribles pour lui. Et euh, c'est euh, un bon roman d'action et d'aventure. En tout cas, je te laisserai juge, mais je te mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller feuilleter les, le premier, je crois que c'est le premier chapitre qui est disponible gratuitement. Euh, merci à toi, abonne-toi, active les notifications. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut